Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de Communique Alors aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire émouvante de cet orphelin trouvé par hasard sur des décombres de sa propre maison bombardée dans un vieux village. Trouvé par hasard par un sergent qui s'appelle Armand Bayo. Il a donné son nom à cet orphelin, il l'appelait Rogatien Bayo. Son vrai nom. Personne ne le connaît, malheureusement. Alors, apprécions-nous cette histoire émouvante de cet orphelin trouvé par hasard par ce sergent, par ce très bon sergent français. Un orphelin de guerre. Rogatien Bayon est un orphelin de guerre. Elle a été trouvée sous des décombres, ce qui reste d'un bâtiment détruit, par un sergent qui l'a adopté. Je m'appelle. Rogatien Baillon. En fait, euh, je ne m'appelle pas. Rogatien Bayo. Mon vrai nom. Je ne le connaîtrai jamais, pas plus que je ne connaîtrai mon vrai pays, ni mes vrais parents. Je suis un enfant perdu. Je suis un enfant abandonné. Je suis un enfant trouvé, un orphelin de la guerre. Par mes temps et tant temps d'autres, les soldats français m'ont découvert, m'ont trouvé, au cours d'une contre-attaque, seul sous les décombres d'une maison bombardée par des bombes, dans un village en ruine. Le sergent, le sergent, qui commandait la patrouille m'a pris dans ses bras et m'a ramené à l'arrière. Il s'appelait Armand Bayo. Il est devenu mon père. Il a donné son nom. Et il m'a donné son nom. Ogatien oh, Bayo. Qui suis-je? Alsacien, flamand, allemand peut-être, fils de grands signeux ou de pauvres Un pauvre ça veut dire un pauvre misérable. Ma mère s'appelait-elle Maria, Marie, Marie. Je ne le saurais jamais. Parfois, quand j'avais du mal à m'endormir, je m'inventais des origines mystérieuses. J'avais été définitivement adopté par les Bayo. en décembre 1918, lors de la fin de la première guerre mondiale juste après la victoire. Maman Bayo, qui se désolait tant de ne pas pouvoir avoir d'enfant, m'avait serré très fort sur son cœur. On me donnait alors à peu près trois ans. Mes premiers souvenirs se situent ici, dans la Basse-Loire, entre Nantes. Et la mer, sur la rive gauche du fleuve. C'était mon pays, la Loire, grise et bleue. Les nuages courant sans cesse dans le ciel, poussés par le vent d'ouest. Les prairies humides, les haies de sol et d'osier. Les hautes rangées de peupliers. Une terre secrète, refermée sur elle-même, difficile d'accès, sauvage encore, malgré la proximité des grandes villes, Nantes et Saint-Lazare. En hiver, les oiseaux s'y posaient innombrables. Lorsque les oiseaux repartaient au printemps, je suivais leur envol vers le nord, aussi longtemps que possible. Je me disais que peut-être ils sont retournés là où j'étais né. Mais après tout, j'étais peut-être italien ou espagnol, nul, nul ne le saurait jamais. Alors, je viens de vous raconter l'histoire vraie de cet enfant-là. Il ne connaît jamais son nom, son vrai nom, mais même aussi son, son pays. Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est espagnol ou, ou, ou italien ou allemand ou, ou, ou belge ou flamand, je ne sais pas. Il ne sait pas aussi. Il ne sait pas même pas. C'est pas. alors adopté par ce sergent et son épouse, qui, malheureusement, n'a pas d'enfant. Il considère ce terre-là voilà, comme son vrai enfant. Et voilà, il vit et dans le pays de Loire. Un pays sauvage, oui, mais très beau. Avec son beau paysage, avec ses oiseaux qui repartaient au printemps euh, vers le nord. Voilà. Alors, c'est un texte, une histoire euh, écrite par Yvon Moffret, Une amitié bleue entre mer, collection Cascade, édition euh, ou éditeur Rajo de 1991. N'oublie pas les deux. Les décombres, veut dire ce qui reste d'un bâtiment détruit, et un pauvre, et... C'est-à-dire un homme misérable, vraiment très pauvre. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette, que cette histoire euh, vous a beaucoup, beaucoup plu. Alors, à la prochaine pour d'autres surprises.